On va, on va commencer euh, l'atelier. Je vais euh, présenter Idemi rapidement un peu pour que vous, vous découvriez le, le réseau, le collectif et peut-être aussi vous, vous parler de, de notre envie d'organiser plus souvent ce type d'atelier et pourquoi euh, on a voulu euh, le faire euh, aujourd'hui donc dans le cadre de cet événement. Euh, comme je disais tout à l'heure, IDEMI est un collectif qu'on a créé il y a à peu près 3-4 ans. Euh, le constat, il était assez simple en fait. On est parti du, du constat selon lequel il y avait 80% du contenu existant sur Internet qui existait uniquement euh, dans 10 langues occidentales. Et euh, ce, ce constat nous semblait assez aberrant, on va dire, on s'est dit qu'on qu avait envie de rendre le web un peu plus ouvert, un peu plus diversifié, un peu plus inclusif en, en faisant la promotion euh, des langues africaines sur Internet. Euh, parce qu'effectivement, en Afrique, il y a plus de 2000 langues. Euh, quand on parle de promotion des langues africaines sur Internet, on a, on a différents champs d'action. Euh, le premier, c'est évidemment ce type d'atelier euh, qu'on organise en présentiel et en ligne, et qui consiste à traduire euh, des mots du jargon numérique dans des langues africaines. Donc, c'est un exercice qu'on aime beaucoup parce que c'est assez créatif et que ça pousse aussi euh, les participants à aller chercher le plus loin possible. Euh, ensuite, on a un deuxième champ d'action qui est de dire qu'on a Déjà beaucoup d'initiatives euh, qui existent aujourd'hui pour apprendre les langues africaines, euh, pour se mettre en lien et on, on aimerait créer une sorte de, voilà, de mettre plus en lumière en tout cas ces différentes initiatives-là parce qu'elles sont assez éparses aujourd'hui. Euh, donc, on est vraiment en accompagnement de tous ces projets qui nous semblent utiles pour faire du web un espace un peu plus ouvert, un peu plus diversifié, un peu plus inclusif, comme je, je disais tout à l'heure. Donc, euh, l'objectif de cet atelier euh, auquel vous, vous participez, déjà, merci beaucoup pour votre présence, on est ravis, donc soyez les bienvenus. Euh, on va essayer de... de Raoul a partagé donc le référentiel qu'on a déjà entamé lors de notre euh, précédent atelier. C'est un référentiel des expressions numériques. Je vais vous le remettre parce qu est, voilà, pour, que, pour que vous l'ayez en bas de la conversation. Euh, C'est un référentiel que vous pouvez ouvrir, que vous pouvez euh, enrichir maintenant et même après euh, l'atelier. Euh, et pour vous y aider, on a invité euh, quelqu'un qu'on connaît très bien euh, au sein du collectif, qui est même, je dirais, membre du collectif, puisqu'il est toujours avec nous. Je parle de Bill, euh, qui a créé le clavier euh, qui permet d'écrire dans les langues africaines, parce que c'est une vraie problématique. Euh, c'est une chose de dire que... Il faut promouvoir le contenu dans les langues, mais encore faudrait-il avoir les outils pour le faire. Et donc du coup, Bill est d'un énorme soutien pour nous, donc on a le plaisir de l'avoir aujourd'hui. Je vais lui laisser la parole pour qu'il présente un peu ses outils qui seront assez utiles pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Voilà. Merci Bill. Ok, euh, merci Sinatou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, euh, j'ai rejoint le Zoom depuis le Bénin, un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est bien de le situer à côté du Nigeria, parce que tout cela constitue une influence pour les langues africaines. Alors, le, le Bénin parle principalement, ou de façon officielle, la langue que je suis en train de parler, le français. Mais bien après, il y a, il y a la langue nationale la plus parlée, la plus la plus documentée, qui est le Fongwe. Donc, euh, au Bénin, euh, c'est une population de près de 13 millions, euh, voilà, parce que ça grandit chaque fois. Il y a plus de 6 millions d'habitants qui parlent le Fongbé. Euh, et quand vous venez au Bénin, quand vous parlez le Fongbé, vous, vous avez 90% de chances d'être compris. Alors, il faut noter que le Fongbé, c'est pas la seule langue locale qui est parlée. Il y a plus de 56 langues locales qui sont parlés au Bénin, c'est toute une richesse culturelle, linguistique, mais une richesse qui peut constituer en même temps un frein quand on veut par exemple promouvoir à la hauteur une langue nationale. Alors au Nigeria c'est plus facile parce qu'à part le hibo, le yoruba, le Aoussa, le fongbe aussi qui est parlé dans certaines régions, il y a le Yoruba qui a été pris comme euh, langue administrative au Nigeria Donc euh, là, il y a peu de langues qui sont parlées par rapport au Bénin, mais une langue a, a la chance d'être référencée, d'être très documentée et de se retrouver sur Google aujourd'hui, les grands moteurs de traduction. Alors au Bénin, euh, le fengue euh, tient lieu de référence comme euh, le Yoruba au Nigeria alors, le Fongbe est la langue la plus parlée, comme je l'ai dit, la plus documentée. Mais euh, dans le souci de, de référencer cette langue là sur Internet, d'apporter du contenu, alors ma plateforme que j'ai créée, IAMYOK, le nom, voilà, a commencé depuis 2018 à créer des contenus. Alors, on a commencé par quoi On a commencé par des stickers. Euh, on a mis un lien Drive, vous allez voir. On a commencé par, pardon, des citations en Fongbe. Alors, nous, on prenait des, des citations d'auteurs en français et on a commencé par les traduire en français, mais après, on, a, on est allé à la source dans la tradition béninoise en prenant la sagesse, les dictons, les proverbes, euh, les devinettes, etc., euh, en langue locale quand qu'on qu a commencé par mettre en graphisme et les, les divulguer un peu partout sur les réseaux sociaux. Alors, pour retrouver les citations en Fongwe, il suffit d'aller sur la page Facebook Citations en Fongwe, c'est bien référencé, vous allez euh, retrouver euh, cette page-là, vous allez voir les citations qu'on fait. Alors, après cette première étape, on a constaté un engouement euh, par rapport à, à la langue. On a remarqué que... La majorité des Béninois voulaient quand même apprendre cette langue-là et voulaient l'écrire Du coup, il fallait apporter autant de contenus. Mais le challenge, c'était d'apporter des contenus distractifs, pas des contenus trop, trop euh, académiques pour euh, susciter un engouement derrière la langue, un peu comme euh, une motivation. Du coup, on a continué à apporter des contenus. Cette fois-ci, on est allé vers les panégyriques claniques. Alors, les panégyriques claniques, c'est comme des litanies euh, qu'on chante au roi. Mais ici au Bénin et au Nigeria aussi, à cause de l'influence culturelle nigériane, euh, il y a ce qu'on appelle les panégéries claniques pour chaque famille. Alors que chaque famille, autant de familles qu'il y a au Bénin, autant de panégéries claniques qu'il y a. On retrouve qu'il y a des familles qui partagent la même panégéries parce que c'est une histoire de clan. Donc dans un clan, on a des panégéries qui sont souvent dans la langue parlée. Il euh, y a les panigériques en enfants, les panigériques en gong, les panigériques en yoruba aussi, qu'on appelle les orikis. Alors nous, on travaille principalement sur les panigériques en fond, Et qu'est-ce qu'on fait On récolte les audios chez les personnes ressources, les vieilles personnes de nos villages, les personnes âgées, les parents. Mais après avoir récolté, on vient euh, les retranscrire parce que nous, on veut apporter des contenus écrits. Voilà, d'abord. On retranscrit, en fait des lyrics pour les panigériques. Et pour retrouver ces panigériques, on a créé une chaîne YouTube euh, qui est intitulé « Ayam Yoclou non officiel », vous tapez « Panéjorie Planique Béninois », vous allez voir euh, cette chaîne euh, sur YouTube qui, euh, qui est bien référencée aussi. Bon, après ça, on s'est pas arrêté là. Euh, en 2019, on a, on a lancé une, une première application, et cette application s'appelle euh, « Sticker Enfombé ». Alors, les stickers Enfombé, c'est comme les émojis euh, qu'on s'envoie sur WhatsApp. Nous, on a voulu les localiser, euh, les rendre un peu euh, tropicales, euh, sinon béninois, et on a pris les stickers, une première version, on a créé 50 stickers en B et on a mis en ligne. Et très tôt, ça a connu un succès, soit 25 000 téléchargements un mois après sa mise en ligne. Et du coup, en août 2019, on a voulu mettre à jour pour répondre aux réalités béninoises, notamment la couleur de peau. Et on a, on a changé la couleur de peau jaune en couleur matée, voilà, pour traduire un peu ma couleur de peau, marron. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est passé de 50 à 221 stickers qui sont en ligne. Euh, L'application, ça s'appelle Sticker en Fongui, c'est disponible sur Play Store. Euh, c'est disponible pour le moment pour les téléphones Android. Et une fois que vous téléchargez cette application vous l'installez. vous pouvez euh, ajouter tous les packs alors et il y a les packs expression de visage, il y a les packs expression de personnes, il y a les packs localisation, il y a les packs région aussi pour permettre aux béninois de connaître le nom de leur région en fongbé. Et voilà, c'est une application qui aide toute personne désireuse d'apprendre la langue fond, parce que à l'intérieur de l'application, il y a un Lexique qui est en français alors, ce lessic reprend tous les thèmes qu'on a utilisés et, et dans le lessification en français, parce que je vous l'ai dit, langue officielle au Bénin, c'est le français. Alors, pour faciliter l'apprentissage de la langue, on utilise le français et on fait une version en, en fond. Donc, dans, le, dans les stickers en, en fond, oui, il y a le lessic pour permettre à tout Africain qui veut apprendre le, français, le fond, pardon, permettre à toute personne qui comprend le français et qui veut apprendre le fond aussi de pouvoir utiliser cette application et de pouvoir échanger des expressions de visage et des emojis en langue fond. Alors c'est une application qui est très téléchargée au Bénin, c'est d'ailleurs l'application la plus téléchargée au Bénin actuellement et avec près de 100 000 téléchargements, mais quand on ne comptabilise pas, quand on ne comptabilise pas ceux qui ont des téléphones Apple, on peut dire qu'il y a près de 200 000 personnes qui utilisent parce que ces personnes nous écrivent directement pour qu'on leur envoie de façon personnelle les stickers dans leur WhatsApp et ils les favorisent pour les garder dans leur téléphone. Donc, c'est une expérience très très chaleureuse qu'on fait à chaque fois. Et cela nous amène à, à, à voilà, nous avons en perspective à aller sur Apple, mais on mesure vraiment l'opportunité. voilà Peut-être pas cette année, l'année prochaine ou les années d'après. Alors, à part ça, on a eu une difficulté quand on apportait des contenus. La difficulté, c'est celle de pouvoir bien écrire dans les langues béninoises et principalement le Fongbé pour moi. Alors, au départ, on a recherché sur, en ligne, il y avait des claviers africains, mais qui ne répondaient pas vraiment à ce que nous cherchions, notamment la fluidité et la facilité d'utilisation. Et après avoir travaillé avec ces claviers, j'ai voulu, avec mon équipe, apporter un clavier vraiment qui répond aux réalités africaines. Et en première position, j'ai travaillé sur le clavier en fond Donc j'ai considéré seulement une langue, la langue locale la plus parlée au Bénin, le fond sur laquelle je travaille. Mais après, avant de lancer, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement les fonds qui rencontraient ce problème-là. Il, il y a autant de Béninois qui parlent les 56 langues locales et autant d'Africains qui rencontrent ce problème de clavier, ce problème de fluidité dans l'écriture. Alors ce qui m'a amené à revoir ma position et à travailler maintenant sur toutes les langues béninoises parlées et en incluant quelques langues africaines qui, heureusement, partagent les mêmes diacritiques, les mêmes caractères spéciaux, les mêmes lettres euh, voilà, spéciales que les langues béninoises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le clavier dans sa forme actuelle sur Google Play Store, euh, c'est un clavier des langues béninoises et africaines. Donc, euh, ceux qui utilisent, ceux qui parlent le wolof peuvent se retrouver dans ce clavier, ceux qui parlent le yoruba peuvent se retrouver dans ce clavier, et ceux qui parlent bien évidemment les plus de 56 langues locales parlées au Bénin, je me permets de citer quelques-unes, euh, le minan, le EV du Togo, euh, le yom, le peul, le bariba, le aïsa, le Fon, euh, etc. Il y a plein de langues qui se retrouvent dans ce clavier. Et euh, quand vous téléchargez ce clavier sur Google Play Store, vous l'installez, euh, vous suivez les instructions normales. C'est comme un clavier euh, de grandes firmes comme Google, comme Microsoft Key, etc. Alors, la particularité du clavier, euh, le plus qu'on a apporté par rapport au clavier africain qui existait, c'est d'abord la fluidité. Vous vous écrivez avec le clavier aussi facilement qu'un clavier français, qu'un clavier euh, QWERTY. Alors, euh, quand vous téléchargez aussi ce clavier, que vous commencez par l'utiliser, il y a la saisie prédictive qui est inclue c'est-à-dire quand vous les mots que vous écrivez souvent, le clavier les enregistre et vous les propose plus facilement après, pour que vous n'ayez pas à répéter chaque fois les mêmes mots que vous écrivez. Alors à part ça, il y a la saisie vocale, euh, il y a le petit micro dans le coin droit et vous cliquez sur ça, vous parlez et ça sort. Mais là, on est en train de travailler pour amener l'intelligence artificielle à reconnaître le parler dans les langues africaines, dans les langues béninoises d'abord. Je, je parle du bénin, le Fangui principalement, et c'est ce qui nous a conduit à part le clavier à euh, créer euh, un moteur de, de traduction automatique qui fonctionne avec le système neuronal euh, intelligence artificielle qui s'appelle euh, FFR Translate. Alors, FFR Translate.com, c'est le nom du site. Euh, je crois que j'ai mis le lien euh, dans la discussion, sinon, euh, euh, Noéon va, va, va m'aider à le mettre, FFR Translate, dans la discussion. Une fois que vous allez sur ce moteur, euh, on a travaillé avec Bonaventure Dossour et Chris et Mesoué, qui, qui sont très, très impliqués dans les langues aussi. Et une fois que vous allez sur ce moteur, vous tapez la phrase que vous voulez en français ou en anglais, parce que c'est possible, en français d'abord, et ça vous sort la traduction automatique fond. Alors ça, c'est un système qu'on est en train de doper, jusque-là, c'est des phrases basiques, notamment les salutations, comment tu t'appelles, et tu te ce que tu as mangé, voilà, les phrases basiques que... Que, que prend en compte le, le traducteur, mais on est en train d'apporter autant de contenu au fur et à mesure qu'on évolue. C'est pour cela qu'on a mis en place un système de suggestion. Alors, quand vous allez sur le, le moteur, euh, vous avez la possibilité de suggérer des, des phrases euh, si, par exemple, vous maîtrisez le fond B. Alors, et si vous ne maîtrisez pas trop, il y a le degré de score qui vous permet de mettre, euh, euh, d'accorder un score à votre traduction, à votre suggestion, selon que vous êtes sûr, très, très sûr, ou pas du tout sûr. Voilà. Et nous, en retour, on considère ces, ces traductions et on les travaille pour les améliorer. Et, et ça se fait avec une équipe de professionnels et de personnes, des linguistes avérés quand même, pour pouvoir apporter la traduction juste euh, sur Internet. Et voilà. Donc, c'est notre dernière actualité. J'avoue, pour le coup, ça marche. Il y a les gens qui sont intéressés. Et aujourd'hui, le challenge que je me suis donné personnellement avec mon équipe, c'est d'écrire systématiquement sur Facebook, sur les réseaux, sur les réseaux sociaux en Fongway. Alors, quand vous allez sur mon profil Facebook aujourd'hui, euh, Fabroni Oak, ou non ou euh, vous allez sur euh, Citation en Fongway, euh, vous allez voir que j'écris beaucoup en Fongway et ça intéresse beaucoup de personnes qui, quand même, euh, s'intéressent de plus en plus à la langue. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent apprendre la langue et c'est une avancée. Alors, cette avancée n'est pas, euh, a été possible grâce aux travaux d'IDEMI avec moi, parce qu'IDEMI m'a accompagné sur euh, comment adapter le travail à ma cible et tout. Euh, donc, ce travail avec euh, Sinato et son équipe, ça m'a beaucoup permis, ça m'a aidé à, à pouvoir adapter mon travail euh, à la cible et ça m'a pari gagné. Et... Mais tant qu'il reste, qu reste à faire, rien n'est encore fait. On a envie d'évoluer et aujourd'hui, le prochain le challenge, c'est d'amener les grands moteurs à reconnaître cette langue-là et... Et aussi, euh, le prochain challenge, c'est de créer un dictionnaire euh, offline euh, comme application, un dictionnaire français fonds fond français pour permettre aux gens de pouvoir le télécharger sur Google Play Store, sur Apple Store, et de pouvoir directement euh, l'utiliser, de pouvoir checker le mot, euh, papa, toi, maman, non, etc., école, à en Donc, euh, au fur et à mesure qu'on évolue, on a envie de, de doper le système pour pouvoir, le seul but, c'est de référencer la langue au maximum et euh, l'amener, euh, amener sa reconnaissance pour qu'elle ne soit jamais une langue morte. Et quand on aura fini, euh, quand on aura avancé avec le de la langue la plus parlée, on va attaquer d'autres langues euh, qui sont parlées au Bénin aussi. Voilà ce que je peux dire. Euh, voilà. Donc il y a des questions, je vais répondre euh, dans les discussions, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Bill. On va continuer à rentrer dans le vif du sujet. Euh, vous pouvez retrouver donc, le document euh, à traduire, à enrichir dans la conversation. Donc, Je vous propose de l'ouvrir euh, s'il n'y a pas d'autres apports de Raoul ou de Edem. Euh, je propose de l'ouvrir et de commencer à, à l'enrichir. N'hésitez pas, c'est un atelier interactif. Hein, donc, vraiment, le but, c'est qu'on échange aussi entre nous. Moi, je parle le yoruba, par exemple. Donc, je vais me mettre dessus aussi et, et continuer la traduction. S'il y en a qui parlent le yoruba, on peut échanger sur certains mots. S'il y a deux, je sais que Raoul et Bill, ils parlent tous les deux fonds. Donc, ils vont aussi échanger entre eux sur certains mots. Le but, c'est qu'on essaye aussi de, de, de, de collaborer tous ensemble. Euh, et de ne pas faire euh, chacun dans notre coin. Donc, euh, on reste à votre disposition euh, pour la suite. Et si vous permettez, j'ai euh, remarqué que dans le petit sondage qu'on a fait pour les langues, il euh, n'y a pas assez de monde pour qu'on puisse nous regrouper en dessous sous-groupes. Est-ce que vous préférez qu'on reste tous dans le grand groupe là à travailler de façon collaborative, si quelqu'un a un mot, ou bien quelqu'un a un petit doute, il peut le dire maintenant, ou bien est-ce qu'on y va en sous-groupe, parce qu'on a des groupes de dîner, un, groupe, un groupe pour le fondé, un groupe pour le yoga, et j'ai vu quelqu'un qui est intéressé pour le soiré-dit aussi, est-ce qu'on fait le sous-groupe, ou bien on y va tous en grande famille, et puis chacun y apporte papier au fur et à mesure vous pouvez le répondre dans le chat et on y va aussi je pense qu'on peut tous rester ensemble enfin, c'est mon avis, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un autre avis, mais pour moi on peut tous rester ensemble ça va ça va, ça va ça marche Est-ce que tout le monde arrive bien à ouvrir le document en question, euh, à retrouver, euh, il y a certaines langues qu on, enfin, on vient de rajouter, je viens de rajouter le doigt là parce qu'on a, a la chance d'avoir une locutrice de la langue. Euh, donc si votre langue n'est pas présente, n'hésitez pas à me dire, je peux le, je peux le rajouter aussi, euh, voilà, pour que vous, vous ayez au moins quelque chose à apporter à, à l'atelier. Euh, le but, comme j'ai dit précédemment, c'est que ce document l'enrichisse aujourd'hui, mais aussi après. Voilà. Donc déjà, on fait du parti pour une bonne heure de traduction Il y a un adage qui dit, en Tu Et savons pas qu'il y a un autre de mais quand tu es sous un arbre et que tu ne parles pas, il n'y a que les oiseaux qui te chissent sur la tête. » Donc, de temps en temps, si vous sentez que vous vous sentez seul, si vous vous sentez seul dans votre coin, n'hésitez pas à placer un petit mot dans le chat, ouvrez votre micro et parlez. La façon dont vous êtes tous là, pour se soutenir. J'ai dit locutrice tout à l'heure, je suis désolé, <rire> c'est bien un locuteur. Oui. Hein. <rire> ouais, j'ai vu, ça va pas sur Je le connais aussi Monsieur Eugène. Monsieur Eugène Henry, et un locuteur franc, j'espère qu'il il est sur le document avec merci à vous aussi. moi je suis locuteur d'aucune de ces langues malheureusement mais je peux essayer de vous aider peut-être un petit peu déjà Peut-être que chacun mette l'une la, des langues qu'il parlerait dans le chat. Comme ça, on aurait peut-être un peu une vision de combien il y aurait de locuteurs et locutrices de chacune des langues. Et euh, bah échanger ici, peut-être sur le format général. Après, il y a des groupes, effectivement. Si euh, les locuteurs veulent avoir un peu plus de liberté de parole, c'est toujours compliqué de s'exprimer quand il y a 15 personnes dans une salle. Quand on est 3, 4, c'est un peu plus facile. Donc, euh, dans un deuxième temps, d'ici un quart d'heure ou une demi-heure, on saurait partir dans les salles éventuellement. Merci Pierre. Alors moi, moi j'ai commencé, commencé avec la traduction, j'évolue je, je, sur le fengue. J'ai fait, fait mon premier mot et je, je précise déjà qu'il y aura certains mots, il y aura des doubles sens, du coup euh, je me permets de faire un slash. Euh, quand il y a un double sens, euh, je fais un slash pour mettre le second, le second sens. Toutefois il faut, prendre en, il faut prendre plus en compte le premier sens que le second. Mais euh, c'est des, des termes synonymes, souvent. Euh, J'aurais okay. une petite question pour toi, Bill, si c'est possible. Oui, oui. Alors, en fait, euh, je me suis rendu compte que le, le débat sur le clavier revient généralement lorsqu'on parle de, de la traduction des langues africaines. Okay. Euh, avec mon smartphone, moi je peux, par exemple, écrire en mina, en Neve et tout. Mais okay. avec mon laptop, en revanche... Oui. C'est assez compliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu prévois intégrer peut-être si je veux utiliser mon PC pour ouais. écrire en langue africaine Est-ce qu'il y a un clavier que je pourrais télécharger en additif en fait, à, mon, à mon clavier okay. PC ouais, ça, une... Merci pour la question. C'est une question qui revient souvent. Et voilà, Je crois qu'il y, y a k euh, qui fait pareil, qui, qui permet d'écrire euh, sur ordinateur. Euh, mais euh, mmh. franchement, pour être vrai, je ne l'ai pas testé. Mais nous, avec euh, Bonaventure dessous, on a, on a, on a développé un premier essai pour euh, les claviers euh, en ligne pour permettre aux gens d'écrire dans dans la langue Fongui. D'abord, là, on n'a pas été euh, englobant. On a fait pour le Fongui d'abord, euh, qui permet aux gens d'écrire avec euh, le clavier Fong en ligne. Mais là, c'est une interface. C'est-à-dire, c'est comme un site, vous allez sur le site et vous avez les caractères que vous pouvez copier et aller les coller. Voilà, j'avoue, c'est un peu laborieux. On a fait un premier essai qui n'était pas mal pour un premier pas. Et là, on est en train d'améliorer. Et l'idée peut-être, c'est de créer, comment dire, un logiciel carrément qui puisse permettre aux gens de pouvoir le télécharger et de l'installer directement pour pouvoir l'utiliser comme un clavier comme Cayman, euh, mais là, on n'a pas commencé à travailler de façon profonde là-dessus. Mais c'est un problème qui se pose, j'avoue. Euh, C'est vrai que ce serait intéressant d'avoir un truc comme QWERTY ou AZERTY, mais en mode vraiment ouais, langue, langue africaine. Tout Ça tout pourrait être fait. très, très tout intéressant. À fait. Euh, je profite pour vous pour dire, pour dire aussi que nous, on a comme en perspective, et là, euh, peut-être qu'on est limité ou on n'a pas encore touché les bonnes personnes. Par exemple, euh, le clavier euh, pour l'ordinateur, les claviers physiques qu'on qu utilise. Les gens achètent des claviers qu'ils relient à leur, à leur ordinateur. Donc, par exemple, si on trouve une usine de fabrication, qui pourra euh, pas, nous accompagner, pour pouvoir, mettre, pour pouvoir créer un clavier pour les langues africaines. Et là, quand vous l'acheterez, vous pouvez l'installer directement, vous pouvez le relier à votre ordinateur, votre unité centrale, comme câble, et pouvoir taper directement. Ça, ça serait génial. C'est une idée qu'on a, mais euh, ça reste toujours une idée si on ne trouve pas les usines euh, qui peuvent accompagner ou je ne sais pas quelle démarche mener. Est, essentiellement, je me permets de, de le dire ici euh, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont passionnées des langues. Et voilà, ça peut être un clavier pour les langues africaines euh, plutôt que seulement pour les langues béninoises, Ça prendra en compte toutes les langues africaines. Et ça, ça pourra se faire, ça pourra être euh, plus utile. Oui, euh, bon... Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux me permettre de dire un mot euh, par rapport à ça, s'il vous plaît Oui, bien Merci. Donc, je me présente rapidement. C'est Mola, Mola, Congo. je suis euh, d'origine camerounaise. Et puis, bon, non, je suis camerounais. désolé pour l'origine, mais je, je vis en France depuis un moment. Et déjà, merci beaucoup pour Ademi, ce que j'ai eu l'occasion de, de découvrir il y a quelques temps, mais j'ai envoyé un ou deux formulaires déjà pour faire partie de l'équipe. Euh, J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Donc, euh, j'avais eu l'occasion... On va prendre euh, en compte ton formulaire. Oui, Sinato, je l'ai envoyé tout à l'heure. Enfin, je l'ai déjà envoyé il y a quelques semaines et puis j'en ai envoyé un aujourd'hui. Voilà, donc en fait, euh, j'avais également euh, eu la chance justement d'assister à l'atelier euh, d'écriture de, de fonds, de robots, je crois, il y, a, il, y a, il y a quelques temps. Et puis, donc, j'avais justement proposé à Bill, je crois que Bill était déjà là, il nous avait présenté son clavier je crois que j'avais dit justement qu'on avait un clavier Keyman, euh, desktop qui fonctionnait assez bien pour les langues africaines. C'est ce que moi j'utilise depuis pratiquement un, euh, un an, que je, je l'ai découvert. Donc, alors, en fait, il, il, il, il agit en même temps comme euh, software qu'on peut euh, euh, installer sur l'ordinateur, le, le, le, enfin, le, le, en fait, le, le PC, et, et aussi comme app qu'on peut télécharger aussi bien pour iPhone euh, euh, que pour Android. Donc, effectivement, pour la personne qui a posé la question, ça existe. Là, je suis en train de commencer à actualiser le document en doigts là, avec euh, mon ordinateur. Je suis pas en train d'utiliser le, le, le smartphone. Donc, effectivement, ça existe, euh, ça se fait, mais euh, il est assez bon. Il n'est pas basique, il est assez complet. Alors, il y a pas mal, il y a énormément de langues qu'on peut rajouter. Pratiquement toutes les langues du Cameroun, j'ai vu les langues de l'Afrique, de l'Ouest, le l'Una, les l'O, Moi, ce que je vous propose, comme je ne vais pas rester longtemps, euh, je vais vous envoyer mon adresse mail dans le, le, le chat de la discussion. Comme ça, je pourrais, on pourra rester en contact. Je suis vraiment intéressé par les travaux de ville, par les, les travaux d'admi pour, pour que la langue de Douala aussi, qui est très, très populaire au Cameroun, vous connaissez le Mapoussard, vous avez connu Manu Dibango, du Dupanda, toutes ces personnes qui ont chant en Douala. Et ce serait vraiment intéressant qu'on la rende qu qu un peu plus visible online, un peu partout. Voilà, donc ça, c'était ma contribution. Je vais envoyer le mail et puis je vais vous envoyer, comme ça, je pourrai envoyer plus tard le lien pour télécharger pardon, le Kiman d'Extrable. Voilà, merci beaucoup. Merci, voilà. Je me permets, bonjour à tous, Elvis Boning. Euh, je me permets de compléter la la réponse en disant il y a en ce moment je crois plusieurs outils qui existent, je ne sais pas si vous connaissez euh, l'outil de la C'est euh, en fait c'est une police de caractère qu'on installe sur la machine et ça vous permet comme ça d'écrire euh, en langue africaine, je pense que c'est c'est la meilleure option et la plus utilisée d'ailleurs dans les universités aujourd'hui en Afrique. Vous avez aussi euh, un autre moyen qui est d'exploiter directement les polices de la CIL, qu'on appelle du CAM du CIDOOL. Et ces polices-là sont directement intégrées dans les headers des applications web. Ça aussi, c'est une autre option. Vous avez aussi euh, des options euh, qui vous permettent nativement, pour ceux qui travaillent sur Linux, je ne sais pas s'il si, si y a des... Et des collaborateurs qui travaillent sur Linux ça pourrait être Linux euh, toutes les versions confondues hein, soit du Ubuntu euh, du, euh, du Arch Linux euh, voilà toutes les versions euh, open source de Linux donc dans ces versions nativement vous avez euh, la possibilité de, de télécharger des polices euh, qui vous permettront justement de, de saisir euh, ces caractères là dans, euh, dans les différentes langues camerounaises je pense qu'ils ont euh, nativement, ça inclut toutes les langues du monde, c'est Linux, et donc on n'avait pas nécessairement besoin d'aller installer un logiciel en plus. Il vous suffit juste d'installer la langue associée euh, du, sur le clavier et comme ça vous pourriez très facilement changer d'une langue à l'autre et comme ça aussi changer en fait le, le style d'écriture. Voilà. Mais, euh, oui. si, euh, excusez-moi, excusez-moi, mais Elvis, justement, je rebondis sur ce que tu es en train de dire, je me permets de te tutoyer. C'est effectivement SIL euh, euh, qui développe le clavier euh, Kimane, justement, dont je parlais tout à l'heure. En fait, on parle, je crois, pratiquement, de la, finalement, de la même chose. C'est SIL qui développe ce clavier Kimane. Merci. Merci. Ok. Oui, oui mais, mais je me dis, bon, est-ce qu'on a, est qu a vraiment besoin de développer un nouveau clavier spécifique aux langues euh, Je, je... Moi, moi, personnellement, je ne, je ne vois pas l'intérêt pour les langues africaines. Je pense que ce qui serait utile, c'est qu'on reste toujours dans la même normalisation, euh, mm. puisqu'on est, on est pratiquement bilingue. Bon, ce qu'on pourrait faire, c'est de rester toujours dans la configuration des claviers AZERTY ou qwerty, et euh... on ajoute au-dessus de ces claviers-là, ouais. des couches spécifiques. Ouais, ouais je, je, me par, je me permets de, de rebondir sur ça. Euh, concernant l'intérêt de, de développer d'autres euh, claviers déjà, euh, comme je l'ai dit je, je vais prendre en compte euh, je, vais, je vais utiliser pour voir un peu l'interface de Keyman mais par exemple pour avoir rencontré le même problème où j'ai cherché des claviers j'en ai trouvé quelques-uns qui ne répondaient pas vraiment, comme je l'ai dit à l'entame euh, à certaines réalités, euh, réalités de ce siècle où vraiment il faut des, des outils fluides, je crois que on a, on a tout intérêt à développer des claviers qui prennent en compte vraiment les, les réalités du terrain et euh, notamment la la rapidité, la fluidité, parce que quand on veut écrire, on veut aller rapidement. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le clavier des langues béninoises, si vous ne l'avez pas vu, il faudra aller le télécharger pour voir un peu comment on en a fait. On a pris en compte certains claviers déjà azerti, qwerty, parce que euh, les béninois sont euh, habitués à utiliser ce modèle-là et euh, pas que les Béninois qui veulent utiliser notre clavier, il y a aussi des Nigérians. Donc, on a prévu un modèle qwerty. Du coup, vous pouvez varier euh, entre ces, ces modèles-là. Et sous, sous, sous les lettres, il y a, il y a maintenant les caractères spéciaux. Alors, quand vous prenez par exemple le A, vous faites un appui long, vous allez voir toutes les lettres A, toutes les variantes de la lettre A dans l'API, dans l'alphabet phonétique international. Voilà. Et quand vous prenez la lettre E, S, bon, le E pointé euh, du Yoruba, voilà, ça se cache sous la lettre E normale de, du clavier AZERTY. Bon, je me dis que euh, tant qu'on peut améliorer les outils existants, pour permettre une facilité dans l'écriture, je crois que c'est tout aussi opportun de, de pouvoir créer euh, ces claviers ou euh, de pouvoir s'appuyer sur déjà les outils créés et apporter des corrections. Donc, je, je crois que c'est bien pour la langue. Ce n'est du tout pas un frein, mais c'est bien pour la langue parce qu'on euh, constitue, on contribue à son référencement d'une manière ou d'une autre. Mais euh, je finis en disant que je vais utiliser Kimon pour savoir comment ça fonctionne, pour voir euh, déjà les, euh, les limites qu'on qu a Kimon et si y a des limites et qu'on peut se baser sur le modèle Kimon et créer d'autres claviers qui vont être plus fluides. Moi, je n'hésiterai pas. Merci. Je suis de l'avis de Bill la également. Je suis d'accord avec toi, Bill. That's it. des de stickers, des stickers, que, je pense que ça peut être un excellent alternatif. C'est pour Alors, euh, réduire les coûts, ouais. Oui, euh, je pense que ça peut être un, un excellent alternatif en attendant euh, qu'on ait des, des industriels pour, ouais. pour la fabrication des claviers. Parce qu'actuellement, chez nous, euh, les claviers, nous sommes plus habitués aux claviers asiatiques. Donc, les clients, quand ils achètent des ordinateurs, ils ont AZT, ils jouent AZT. mais ce qui est souvent sur le marché moins cher, c'est QWERTY. Donc, il y a des stickers qui existent que les gens prennent pour coller dessus pour pouvoir ramener les claviers QWERTY en AZT. Donc, si on peut aussi penser à ce type, et ça peut être un petit pas avant le grand pas. Euh, mmh. Si le, à ça peut, peut, peut euh, Oui, tout à fait. Stickers, comme les autocollants qu'on fait. Mmh. Euh, tout à fait. Euh, ouais, j'ai entendu, c'est vrai. C'est pourquoi euh, on continue à promouvoir le, les stickers en fond B. Et vraiment, c'est utilisable par, par tout le monde. Euh, pour Elvis qui demande, qui n'a qui dit qu'il n'arrive pas à ouvrir mon lien, j'ai renvoyé. Euh, ou vous allez sur Google Play Store, euh, vous tapez que la vie de langue béninoise vous allez trouver. C'est avec un logo jaune. Voilà. Euh, je crois que c'est... Alors, il y, y a une qui écrive dans la case fondée du Yoruba. Je voudrais appeler, attirer votre attention là-dessus. Je crois qu'une personne a fait. Elle a écrit, elle a écrit du Yoruba dans, le, dans la case fondée. Voilà. Pas grave. Si oui. on le prend ça, on peut le déplacer J'aimerais aussi, je ne sais pas si vous connaissez le, le projet Atlam qui avait été financé par Microsoft. Justement, Atlam était, enfin, c'est un alphabet dont le but était donc de, de qui devait permettre, en fait, d'écrire de, de, et de codifier la plupart des langues africaines. Le projet avait été pensé d'abord pour le Foufouldé. L'avantage de ce projet, c'est qu'il a été très vite repris par Microsoft. Et Microsoft, derrière, ils ont Financé, donc, ils ont créé un clavier. Ils ont, c'est pas vraiment, on est toujours sur le clavier euh, standard, hein, Azerty, Qwerty, mais ils ont, derrière cela, ils ont créé une modélisation euh, du clavier euh, Azerty pour faciliter mm -hmm. justement l'écriture dans ce nouveau format-là. Donc, en soi, c'est possible de faire, mais ça demande aussi d'importants moyens, hein, quelque part à la fois techniques et aussi euh, des d'importants moyens financiers. Et je, je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas se lancer dans ça, puisqu'il y a déjà des, des initiatives en langue africaine qui ont, qui ont déjà porté leurs fruits dans ce sens, pourquoi pas. Euh, mais maintenant, est-ce qu'on est qu ne pourrait pas penser plus large en disant, euh, voilà, on pourrait envisager euh, la chose pour toutes les langues africaines, surtout qui utilisent le, le système API euh, la la, la, la phonétique internationale, pourquoi pas, ce euh, serait bien, mais là encore, je, moi, je, moi personnellement j'ai pas du mal à saisir, hein, quand je saisis en langue africaine sur mon clavier, à ZRT, je suis très à l'aise, je, je vais assez rapidement, assez rapidement, mais maintenant si on, si, si on va vraiment dans l'idée de créer des, des spécificités pour l'Afrique, il faudrait qu'on qu y voit aussi le besoin de, de créer aussi un, un alphabet spécifique. Si on a un, un alphabet spécifique, ouais. pour moi ça, ça a tout son sens, mais si, si on restait toujours sur de l'API, euh, moi, je me dis encore là, voilà, ça reste, à, pour moi, ça n'est pas très important si on restait sur de l'API. Mais si on est sur des API spécifiques, oui. Alors, si, Tata, et si tu nous reviens, on vient de créer la colonne au donc si tu te sens, tu peux commencer à faire de la tradition dans le cabillet aussi. Merci. Alors? Oui, on te suit. Merci beaucoup. En fait, euh, je suis novice, je ne veux pas apprendre, donc c'est la première fois que je... je viens sur la plateforme, donc... Euh... Vraiment, c'est un thème d'apprentissage. Voilà. Euh, bon, merci bien de nous avoir rejoint. Et il y a toujours une première fois pour tout. Mais et je voulais te rassurer de ce que tu ne sois pas forcément exigeant envers fait, toi par rapport à, à l'authenticité de ce que tu veux écrire. Tu peux écrire au son, tu peux écrire comme tu l'entends. Et après, si un spécialiste passe, il peut nous faire des corrections. Comme l'a dit Sina tout à l'heure, l'essentiel c'est d'abord d'écrire. Il faut qu'on écrive et quitte à se corriger après. Nous ne sommes pas à l'école pour se corriger les fautes entre N'hésitez pas, ça, ça va aussi pour tout le monde. Si vous pensez à un mot, donc vous n'êtes pas sûr de l'écriture, que ça ne vous bloque pas. Écrivez au centre et avec le temps, il, on verra comment écriver, comment, comment, comment, comment certifier, si je peux dire, c'est Merci. Je vais aller où pour le faire pour commencer à le faire. Euh, on vient de... Oui. Damien vient d'ajouter un lien. Je ne sais pas si tu as vu un lien drive après du tableur en ligne. Oui. oui. Tu cliques dessus, c'est ouvert et tu vas regarder dans la liste. Il y a des mots qui existent en français et en anglais. a en anglais. Et, ok. Et il y a en haut la liste de... Des langues, Tu vas voir la colonne du cahier et tu regardes un mot en français ou en anglais et tu mets la traduction dans le cahier. Super. Mais seulement okay. dans la Il faut juste assurer que c'est dans la colonne de cahier. D'accord. On a figé les colonnes français-anglais et faut que les gens ne se trompent pas. Donc tu peux déplacer les, la barre de, de placement jusqu'à. Super. J'ai bien vu cahier. D'accord, merci beaucoup. Merci J'aurais voulu poser une question à Bill. Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait un. un comment dire un, Dans, dans, dans l'application, il y avait une aide à l'écriture qui permettait de prédire le prochain mot sur la base d'un dictionnaire. Et si j'ai bien compris, c'est un dictionnaire qui est local. Non, euh, dans l'application le clavier des langues béninois, j'ai parlé de saisie prédictive oui. euh, qui vous permet euh, déjà d'enregistrer, de, de sauvegarder les mots. Une fois que vous, avez, vous, tapez, vous tapez des mots, peu importe des mots français, des mots en fond, des mots dans n'importe quelle langue, euh, le, le, le clavier les enregistre pour vous et après vous les propose. Et après j'ai parlé euh, parallèlement de, de la prochaine sortie d'un dictionnaire euh, français fond et fond français. Voilà, c'est, c'est, ce serait un dictionnaire local. Là, on est en train de, de, de retranscrire les mots, les mots les plus utilisés, et il y aura plus de 10 000 mots quand même. Il y aura plus de 10 000 mots traduits français fonds et français-français. Fond euh, là, ça va permettre aux gens euh, qui veulent apprendre le, le fond, oui en comprenant le français, de pouvoir vite voir les mots, les mots, pardon, et vice versa pour, pour les personnes. C'est pour faciliter euh, l'écriture avec justesse des mots. Enfants, mmh. qu'on veut mettre en place ce, ce dictionnaire. -là. Euh, jusque là, il n'y a pas encore une application euh, dictionnaire euh, fond français-français fond. Voilà. Et alors, si j'ai bien, enfin, si je comprends bien, du coup, il y a de la saisie prédictive en, en fond. Oui, oui, oui, oui. Et donc, ça se base sur un dictionnaire qui est qui est intégré. Non, justement, euh, là, euh, voilà, j'ai manqué de préciser. C'est la saisie prédictive dans ce cas, c'est par rapport à votre comportement d'écriture. Mmh. Donc, c'est votre comportement d'écriture. Euh, Google, aujourd'hui, ne permet plus, euh, dans les développements d'applications, euh, surtout de clavier, d'insérer de, des dictionnaires personnels. Voilà, c'est compliqué avec Google. Et donc, voilà quoi. Donc, quand voilà, on crée la, les... La prédiction, elle est pas finalement, elle n'est pas vraiment dans la langue, ou sinon c'est des habitudes d'écriture. parce que, En fait, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, si les gens... Ben, ils ont des habitudes que c'est enregistré en local sur le smartphone, après ça, ça pourrait remonter d'une certaine manière dans une base de données partagée. Oui, tout à fait. Donc, Malheureusement, on ne peut pas, euh, à ce niveau actuel, euh, à cause de l'interdiction de Google, euh, intégrer notre dictionnaire personnel. Sinon, ça aurait été génial. Euh, d'intégrer un dictionnaire personnel en fond, oui, euh voilà. Je ne sais pas si euh, Google changera ses sa, sa politique. Alors, en tout cas, nous, pour le moment, on, on s'active à créer le dictionnaire. Et une fois que ça sera créé, peut-être euh, que euh, Google aura changé sa politique et on pourra l'intégrer. On pourra intégrer le dictionnaire. Mais pour l'instant, on, on est en train de, de mettre en place des, des systèmes euh, euh, qui fonctionnent sur euh, l'intelligence artificielle. Et mmh. peut-être euh, bientôt euh, déjà le premier pas qu'on a fait, c'est d'avoir euh, ce traducteur automatique en ligne, FFRtranslate.com, et vous traduisez automatiquement un peu comme Google Translate. Et donc ça va évoluer au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'on va doper, ça va référencer la langue et les gens pourront facilement euh, peut-être euh, aller directement dans le traducteur pour traduire ce qu'ils veulent et pouvoir les coller, les coller, voilà. Mais ça aurait été génial de d'insérer un dictionnaire personnel dans le clavier. Mais ça dépend pas de nous, ça dépend de Google aussi. Malheureusement, c'est ça. <rire> ouais, merci beaucoup de comprendre. C'est parfait. Ouais. Ouais. Alors, moi, j'ai juste une, une question, Bill. Euh, euh, euh, oui. dans, dans ce dictionnaire, est-ce que euh, vous exploitez le, le côté, enfin, le dictionnaire fond le tout premier dictionnaire hein, qui avait été créé en 1979. Le tout premier là. Par, par, par les missionnaires. Allô? Par, par les missionnaires, c'est bien ça? Hein c'est ça, c'est oui, ça, ça fait oui. Oui, c'est ça, c'est un dictionnaire créé par, par les missionnaires qui ont euh, qui ont travaillé avec l'Église catholique au Bénin. Voilà, tout à fait, c'est un, un dictionnaire euh, qui existe, mais beaucoup n'ont pas connaissance de ça, et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment divulgué. Et euh, ce dictionnaire a été créé dans un contexte donné où il y a vraiment des, des thèmes qui étaient utilisés dans le temps, euh, surtout pour faciliter l'évangélisation dans le temps. Voilà, euh, il faut dire que les langues africaines, beaucoup euh, ont plus d'éléments dans dans les thèses religieux, que dans que dans n'importe quel autre domaine quand vous allez vous allez plus voir la Bible enfant par exemple c'est facile de trouver la Bible enfant de trouver la Bible en douala en Yoruba etc donc ce dictionnaire, c'est clair, on l'a exploité comme source, mais on s'est basé sur d'autres sources aussi. Et l'idée, c'est d'insérer les nouveaux mots, parce qu'il y a de nouveaux mots, tels qu'on le fait aujourd'hui, qui ne sont pas encore dans les dictionnaires. Par exemple, Internet, euh, beaucoup ne connaissent pas Internet, en fond, euh, plateforme, blog, euh, homosexualité, euh, bisexualité, euh, etc. Il n'y a pas ces équivalents euh, dans, les langues, euh, dans quelques langues africaines, notamment, je parle du fombé, qui est la langue la plus parlée au Pénin. Il y a, il y a, ça n'existe pas encore alors pour ça on a envie de dupliquer par exemple euh, le modèle sénégalais avec le Wolof j'ose crois qu'il y, qu y a une académie de Wolof au Sénégal euh, je sais pas s'il y a des Wolofs euh, qui sont, su, euh, sont dans la discussion mais j'ai ouï dire euh, qu'il y, qu y, qu y, qu y a une académie sur le Wolof qui crée de nouveaux mots en Wolof, moi je trouve que c'est une expérience géniale et nous aussi, on a envie de, de le dupliquer, ça va se faire avec les linguistes professionnels euh, pour pouvoir créer cette académie-là. Et c'est déjà ce qu'on fait ici dans la discussion, c'est de pouvoir trouver un sens aux mots euh, numériques qui sont utilisés aujourd'hui, voilà. Moi, je pense que vous, pourrie... peux... oh, okay. vous pourriez oui? très bien exploiter euh, euh, notre dictionnaire collaboratif. Nous avons un dictionnaire collaboratif justement qui exploite aussi ces, ce type de sources de données. Ok. Et c'est dans la langue béninoise aussi, notamment le fond B Alors, alors on, est, on, a, on a commencé. Euh, c'est vrai que vous avez des fonds, mais Un peu dévancé dans ce sens. On a commencé à... à Bien, c'est l'occasion de prendre contact. J'ai laissé mes coordonnées dans la discussion. Euh, donc, euh, si vous pouvez me laisser aussi les vôtres, euh, on, va, on va se checker à une bosse et après à la discussion. Ça marche. Ouais. Ouais, merci. Voilà, euh, merci. Et moi, pour ma part, je voulais ajouter que je suis un Togolais vivant au Sénégal. Donc ça peut aller un peu parler de Wolof et de V aussi. Mm -hmm. euh, pour l'académie de Wolof en tant que telle qui créerait de nouveaux mots, je pense qu'il faut vérifier. Il faut mm -hmm. vérifier parce qu'en étant ici, je n'ai pas encore réellement vu un dictionnaire, par exemple français Wolof complet, qui contiennent les nouveaux mots. Okay. Mais je vais vérifier quand même comme l'idée est là. Alors maintenant, je veux préciser qu'au Togo, il existe des académies nationales pour la langue évé et la langue kabier. Ça a été mis en place par l'État depuis le temps du, du général et, et Adema, qui avait fait de l'évé du kabier deux langues nationales qu'on apprenait à l'école, au moins de sixième jusqu'en troisième. Et ça avait donné beaucoup d'élan beaucoup aux langues, mais là, ça tend un peu à disparaître. Et malheureusement, l'académie qui créait de nouveaux mots n'a pas suivi l'évolution, disons, pour avoir les nouveaux mots liés surtout à la technologie aujourd'hui. Mais ah. cette académie existe toujours. Quand j'étais en séjour à Loumé, il y a deux mois, je suis allé les voir. Bon, on a parlé un peu, mais c'est un peu des, des aînés, disons-le comme ça, qui ne sont pas très rapides. Euh, maintenant, il y a un de cette académie qui m'a contacté, moi, parce que je publie très souvent sur euh, Facebook, sinon régulièrement, des, des textes en IV, j'essaie des traductions. Ouais. Ils sont conscients que ce travail doit être fait. Et il y a un des plus jeunes, pas mieux, qui est en contact avec moi, qui veut qu'on voit comment on peut aller sur les, le numérique avec ça. Donc, je pense que la découverte que je fais avec euh, une demi aujourd'hui est tout à fait le. La bienvenue. Et ouais. on aura beaucoup à échanger. Malheureusement, aujourd'hui, je suis en même temps au travail, mais je, je, je vous écoute quand même et je note beaucoup de choses. C'est Edem surtout qui m'a fait connaître une demi. Je connaissais Sinatou, mais je ne savais pas qu'elle travaillait sur les langues. Elle aussi mm -hmm. sûrement ne savait pas que je travaillais aussi sur les langues. Donc, on va beaucoup travailler. Bill m'intéresse, surtout ouais. pour travaux sur les claviers, tout et tout ce qui nous autour. Donc, je vais noter tous les contacts et puis on va avoir vraiment des contacts rapprochés pour voir ce qu'on peut vraiment faire pour, pour, pour, pour toutes ces langues-là. Et ça ça notre aussi. chance pour les V peut-être, c'est que les Ghanéens aussi ils parlent les V. Et ils font beaucoup fait. de travaux aussi. Les anglophones sont un peu plus speed que nous, les, les francophones reconnaissons-le. Ils font beaucoup de travaux. Donc, moi, c'est avec des dictionnaires venus du Ghana que je travaille le plus souvent. Avec quelques autres venus du Togo. Et je rejoins Bill dans les affaires de dictionnaire. Il y a un Français qui nous avait fait un dictionnaire dans le temps. Il s'appelle Jacques Rongier, si j'ai bonne mémoire. Mais il y a beaucoup de termes dans son dictionnaire avec lesquels moi, je ne suis pas d'accord en tant qu'EV. Parce qu'il a plutôt pris le Mina qui est parlé à Lomé et puis il a mis des mots qui ne sont pas de levé du tout. Mais au moins, c'est une bonne base pour commencer. Donc ensemble, on va essayer de voir tout ça et puis, puis la lumière va jaillir de l'intelligence collective qu'on met en place ici. Merci beaucoup en tout cas. Exactement, merci beaucoup. Je voudrais également rebondir sur ce que tu dis pour euh, interpeller Elvis, c'est encore là euh, nous, nous avons depuis l'année dernière à Douala, justement, euh, nous sommes en train de créer une académie. Euh, pour, la, pour le moment, ça, ça s'appelle euh, tout simplement l'Académie de langue Douala. Et donc, effectivement, la réflexion est euh, de, de compléter le dictionnaire qui a été écrit, parce qu'on a également eu un dictionnaire avec euh, les missionnaires Hemling, notamment, les, les allemands, euh, qui ont écrit un dictionnaire, un dictionnaire des, des Douala, qui euh, est sorti en, je crois que c'était en 1972. Bon, et après, il y a eu un autre dictionnaire que j'ai, personnellement, que j'ai eu la chance d'avoir, c'est comme j'ai étudié en allemand, c'est un dictionnaire allemand, français, anglais, Douala, en quatre langues. Donc, il y a du matériel euh, en hard copy. Donc, le, la difficulté que nous, nous avons, notamment nous, les Douala, euh, pour ne pas dire les Camerounais, c'est de pouvoir euh, rendre visible ces langues, notamment cette langue euh, en, en ligne. C'est pour ça que j'ai je, jeté un coup d'œil de sur le, le site que Elvis va envoyais. Je trouvais ça génial. J'espère qu'on va rester en contact. Euh, et en plus de ça, nous avons également ce qu'on appelle le comité de langue Douala. En fait, c'est des personnes qui sont là pour harmoniser la langue, notamment au niveau de l'écriture et adapter par rapport à la réalité, aux nouvelles réalités, les dictionnaires qui existent. Donc, je vais devoir vous quitter malheureusement, mais je suis très, très content d'avoir assisté, d'avoir été là aujourd'hui et j'espère vraiment que nous allons garder le contact pour pouvoir travailler ensemble. Comme Maoulolo a parlé d'intelligence collective, il faudrait vraiment qu'on en profite pour rendre nos langues un peu plus, plus que Merci beaucoup. Merci Mola, merci d'avoir été travail. ça a été très bon, et je vous de vous retrouver prochainement. Est-ce que nous avons le contact de Mola, s'il veut bien laisser son mail, ce sera avec plaisir. Oui, je le renvoie tout de suite là, tout de suite c'est Mola, je suis en train de taper mola.kongo.gmx.de, j'ai gardé mon adresse mon adresse mail de l'Allemagne. Voilà, donc voilà qu'on va arriver, je me réjouis vraiment qu'on puisse faire des choses ensemble. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. merci. Et j'attends c'est Natou hein pour, pour Adin, Adin. Merci, bye bye. Merci. Moi, je voudrais demander, est-ce qu'il ne serait pas bien de, de créer un fichier avec euh, les contacts, un fichier Excel partagé. Je ne sais pas si ça existe déjà, pour qu'on puisse avoir en fait la liste des, des emails. Parce que je, personnellement, je ne connais pas tout le monde ici. J'aimerais bien prolonger la discussion avec, avec, avec certains. Elvis, je vais récupérer les mails qui ont été ajoutés dans la conversation. Donc, s'il y en a qui n'ont pas ajouté leur mail dans la conversation et qui souhaitent poursuivre la discussion avec nous, n'hésitez pas à laisser votre mail. Puis comme ça, je, je m'occupe du, du document collectif. Ok, merci. Ну Thank mm -hmm. you. Damien, je ne sais pas combien de temps il nous reste pour l'atelier. Pour euh, c'est une bonne question. À vrai dire, le, ce qui était prévu, c'est que ça s'arrête euh, bah, dans 20 minutes. Je ne donne oh. pas d'heure parce que ce n'est pas la même heure pour tout le monde. C'était prévu heure de Paris, 18h, GMT, 16h, mais disons dans 20 minutes. D'accord, parfait. Après, euh, je peux vous laisser poursuivre le Zoom. Ça ne me pose pas de problème si vous voulez. Euh, c'est très bien, je pense c'était juste pour le rappeler que vous avez encore 20 minutes pour contribuer au document. Voilà, dans 20 minutes, on ramasse les copies. <rire> dans 20 minutes, on fait le bilan. <rire> dans 10 minutes, vous faites un bilan. Alors moi, euh, au fait, mon, le bâtiment où je travaille va fermer dans, dans 20 minutes exactement, donc je vous quitterai peut-être 5 minutes malheureusement avant la, la conclusion, et du coup vous pourrez prolonger. Très bien. Non, non, dans, ouais, disons dans 15 minutes, on essaye de se, de se retrouver en salle principale pour débriefer. D'accord. Je reprends un tout petit peu la parole juste avant de, avant de vous quitter. D'accord Très bien. Alors j'ai récupéré six mails, donc si votre mail, je ne sais pas si tout le monde a partagé son adresse mail, mais j'en ai récupéré six, donc il y a Mola, il y a Bill, il y a Lévis, il y a Alexandra, il y a Pris, il y a Omar, voilà. Donc si je n'ai pas dit votre nom, c'est que vous ne avez pas laissé votre mail, voilà. On va bien évidemment vous envoyer un mail euh, après l'atelier un peu pour vous remettre tous les liens que vous pouvez continuer à enrichir. Et euh, si vous acceptez, enfin si vous êtes d'accord, on va vous ajouter aussi à la newsletter euh, d'IDEMI qu'on envoie un peu de façon <rire> pas très régulière, mais, euh, mais qui est toujours très riche. Euh, J'ai une petite question pour Edélie, si vous m'entendez. Oui, oui, oui. Mais en fait, c'était juste, euh, bah, je me demandais comment est-ce que vous avez euh, sorti ce référentiel des expressions numériques, comment vous l'avez créé euh, Le référentiel, on s'est inspiré du document de référence de WordPress. En fait, l'idée était partie d'un de besoin de, de, de créer... La langue fondée sur Wordpress pour que le Wordpress puisse être traduit en fondée d'autres langues africaines. D'accord. Donc on a récupéré un référentiel qui est un glossaire. Est chaque langue sur Wordpress a son glossaire. D'accord. On a pris ce glossaire et on a complété avec toutes ces expressions d'autres applications pour pouvoir passer le référentiel qui sera enrichi avec d'autres. Aussi. On est en train de penser à Moodle et au la plupart des applications libres qui présentent des, des référentiels. Ça nous donne la possibilité de récupérer des applications qui existent. L'objectif à la fin, c'est de pouvoir traduire des, des grands CMS dans les langues locales pour que les le développeurs puissent avoir une base créée des, des solutions en langue D'accord, merci beaucoup. Oui, Je me permets de continuer un peu sur ma question. Euh, en fait, du coup, comme je ne peux pas contribuer directement euh, au référentiel, je me demandais si ce serait utile pour vous si on ajoute des mots dans le référentiel qui pourraient être utiles dans les CMS, enfin dans d'autres CMS que WordPress, du type euh, « contact »,« contacter »,« à propos », C'est des, des termes qu'on qu voit souvent dans les, fin, sur, sur les sites et qui, euh, qui seraient bien de traduire aussi, peut-être, je me dis. Oui, tout à fait, ça c'est une bonne initiative, de toute façon c'est mais peut-être une base qu'on a utilisé pour avoir autant de mots D'accord, ok, du, du coup je les ajoute en bas et je vous laisserai mettre en, fin, en forme comme, comme vous voulez. Super, ça. marche. Oh, mais ce qu'on aurait pu y penser au départ, il y en a qui nous avaient laissé en tout cas parce qu'ils n'avaient pas de compétences en anglais. Ils auraient pu contribuer à compléter des mots, ce qu'ils connaissaient en français ou en anglais. Oui, je vais faire ah bon, ça. Ah, c'est une idée, on va y penser aussi pour les appels prochains. Merci. De rien. Euh, ben, euh, il faut rappeler que dans 5 minutes, on va se faire notre petite carte. On vous remercie déjà tous ceux qui sont en train de concilier. Merci. Pour oui, alors finalement, moi, le bâtiment ferme plus tard, donc j'ai tout mon temps. Mais si vous voulez conclure dans 5 minutes, c'est vous qui me dites quand est-ce que vous voulez arrêter. Il n'y a pas de problème. Merci d'avoir Donc, De toute façon, on est là pour que nos contributeurs qui sont disponibles. Mais dans tous les cas, on va se faire un euh, cap dans 5 minutes euh, pour rester dans, dans le cadre prévu euh, Surtout pour ceux qui avaient déjà calé le programme. Et on reste toujours à nous pour ceux qui sont encore disponibles pour continuer la communication. On va conclure, donc du coup, je vais, je vais peut-être remettre ma caméra quand même, c'est beaucoup plus sympa. Euh, Désolée, on vous a dit cinq minutes, mais dans l'équipe, on était en train de se concerter pour la, la conclusion. Donc déjà, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été là. Euh, N'hésitez pas à mettre votre petite caméra juste pour la fin, comme ça on voit vos têtes. Ne euh, vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas bien réveillé, ce n'est pas grave, euh, on est tous <rire> un peu fatigués. Euh, donc, du coup, voilà, moi j'aimerais vous remercier pour votre, votre présence. C'est un vrai plaisir pour nous euh, d'organiser cet atelier qui est certes court, mais qui est toujours hyper enrichissant. On l'a encore vu, euh, moi je suis toujours euh, assez euh, tiraillée entre le désir de discuter. Et en même temps, le désir de faire, d'apporter euh, du, du contenu. Donc, c'est toujours très difficile, mais à chaque fois, c'est hyper intéressant. Donc, merci beaucoup pour vos apports. Euh, on aimerait finir déjà par redonner la parole à Bill pour qu'il nous dise un peu ses projets futurs euh, pour ce clavier. Et peut-être aussi vous demander à vous, si vous êtes intéressé par nos activités, de nous suivre sur les réseaux, euh, de vous abonner à notre newsletter, un peu rare, mais toujours riche. Et, euh, et aussi voilà, de nous dire ce que vous pensez un peu de, de ce format en ligne. Il n'est pas toujours évident, mais, euh, mais on essaye de faire au mieux. Et puis, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Mais voilà, le, le, le mot principal à retenir, c'est vraiment merci beaucoup. Bill, je te donne la parole avant potentiellement des questions. Euh, Bill, je pense que ton micro n'est pas allumé. Dolé, c'est bon, voilà. <rire> ok, merci Sinatou, merci à toute l'équipe d'IDEMI, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Euh, franchement, j'étais venu euh, pour apprendre aussi et j'ai appris. J'ai appris l'existence d'autres outils qui vont... Euh, que je vais chasser déjà quand, je vais, quand, on va, quand on va couper la discussion je vais chasser pour voir comment ça marche et apporter euh, du sang nouveau apporter de la fluidité à ces outils qui existent déjà parce que moi je suis dans cette dynamique euh, faciliter l'apprentissage des langues béninoises et euh, pour créer de contenu il faut nécessairement les outils et le clavier comme tu, comme tu me demandes euh, euh, les, les perspectives c'est d'améliorer c'est d'améliorer euh, déjà et prier et croiser les doigts que Google euh, lève en quelque sorte le brevet sur euh, l'insertion de des dictionnaires personnels. Ça va être génial euh, de pouvoir insérer un dictionnaire pro, euh, personnel prochainement. Mais pour cela, on va pas attendre Google, euh, nous on travaille déjà sur le dictionnaire français fonds et fond français et pour pouvoir intéresser plus de personnes à l'apprentissage de de la langue et aussi déjà c'est c'est ce qu'on fait avec le clavier, c'est c'est d'inciter des, des personnes publiques à utiliser Il y a des artistes qui ont commencé par l'utiliser. Il y a quelques personnalités aussi qui commencent à en parler de façon euh, rapide sur le page et tout. Et ça, ça nous encourage, ça, ça, nous, a, ça nous aide, à, ça nous pousse à faire plus. Donc, euh, la prochaine perspective, ça euh, fait tautologie, excusez-moi. Euh, la perspective en vue, à moyen terme, c'est c'est de créer le dictionnaire. Et à moyen terme, toujours, c'est d'amener nos applications sur euh, Apple pour permettre euh, à tous les béninois de pouvoir l'utiliser. Et aussi, euh, on n'est pas on n'est pas fermé à une ouverture. Donc, euh, prochain projet aussi, c'est comme l'a dit, euh, je sais pas si c'est EDEM ou Elvis, je ne sais pas. Quelqu'un a parlé de, de, de clavier sur les laptops. Il y a Keyman, en attendant d'expérimenter Keyman euh, et de voir ce qu'on peut apporter comme amélioration. Voilà, quoi. On a cela comme, comme projet. Et l'autre projet aussi, euh, c'est de créer un, un jeu, un petit jeu, euh, pour faciliter l'apprentissage de la langue fond. Et ce jeu, ça va prendre en compte nécessairement les, les vocabulaires. Euh, par exemple, euh, mettre une image de tomate, comme euh, quatre images en un mot, une image de tomate et mettre euh, les, les vraies appellations de, de la tomate en langue béninoise et permettre aux gens de choisir la, la bonne. Ce euh, serait un, jeu de, voilà, un petit jeu pour permettre aux gens de s'intéresser à la langue. Voilà les perspectives en vue. Donc je reste vraiment ouvert à tout apport et à toute suggestion et à toute mise en contact avec des personnes qui font la même chose que, que nous et on est très ouvert, on en, a en envie de travailler et merci à Idemi pour cela. Je tiens à rappeler que vous pouvez continuer à enrichir le document après cet atelier. Tout, nos, tout, tout, tout ce qu'on fait est disponible, accessible à tous, euh, contrairement à Google et à tous ces CAFAM. Euh, donc vous pouvez donc, continuer à, à enrichir euh, ce travail-là. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur notre site. On a fait pas mal d'études euh, sur l'utilisation des langues africaines par les gouvernements euh, africains sur leur site internet. Donc, il y a de la ressource aussi, bien évidemment. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, euh, parce que vous avez d'autres idées trop chouettes, bah, écoutez, vous êtes les bienvenus. Voilà. Je crois que Damien, tu as le dernier mot. Est-ce qu'il n'y a pas de question? Euh, allô? Oui. Euh, bon, bon, je vais peut-être un cas euh, un peu hors-sujet pour partager avec vous le cas des îles de Féroé sur comment ils ont forcé un peu la main à Google pour être présent sur Google Street View en ce temps. Je partage juste avec vous le lien et c'est un peu juste la fin. Merci. Ah oui, j'ai oublié de remercier quand même les organisateurs de l'événement parce que voilà, cet atelier s'inscrit dans un événement. Donc, je tiens aussi à, à encourager bah, toute cette initiative qui est passionnante et qui nous permet aujourd'hui de rencontrer d'autres personnes. Donc, merci beaucoup. Et puis, on espère contribuer, continuer à collaborer ensemble. Merci. Tu me laisses le mot de la fin. Alors, je... Je ne sais pas si j'ai grand chose à ajouter. Moi, je suis, très, je suis très content de découvrir cette initiative. Je la trouve formidable. C'est remarquable. Bravo. Euh, nous, on est très contents. Donc merci d'avoir soumis cet atelier. On est super content d'avoir fait cette, alors je vais dire cette première édition. On verra s'il y en a une deuxième, on aimerait bien. Et puis après, avec des ateliers effectivement euh, euh, un peu focalisés, comme ça. Je trouve ça super que vous ayez pu échanger, qu'il y ait eu une véritable contribution. C'est très important aussi. Moi, j'y tiens énormément. Et moi, je dirais que j'ai l'impression qu'il y a aussi pour vous, il y a une belle dynamique avec beaucoup de volontariat et de bénévolat. C'est toujours controversé de savoir est-ce qu'il faut tisser des liens avec des académiques, avec des institutions. Donc là, je me positionne pas parce que chaque association a son mode de fonctionnement et parfois c'est pas une bonne piste. Et de... D'autres fois, ça peut bien fonctionner. Donc, à l'INALCO, on est là. On a des profs qui travaillent sur vos langues. Euh, si à un moment, il y a des choses qu'on peut faire avec vous, euh, et ben, vous prenez contact avec moi ou avec les linguistes. Moi, je suis côté informatique. Et puis, il y a des linguistes qui font aussi euh, le boulot sur ces langues. Peut-être pas toutes. D'ailleurs, je ne les connais pas très bien, ces enseignants. Mais euh, vraiment, on est là. Et puis, on est là aussi pour soutenir. C'est un peu aussi, euh, comment dire, le... La force publique ou le pouvoir public hein, qui essaye quand il peut de soutenir avec les moyens qu'il trouve, qu'il a, etc. Mais il y a pas mal d'options euh, possibles. donc Je ne vais pas vous dire de le faire parce que je trouve que vous fonctionnez bien et que c'est super comment vous fonctionnez. Je n'ai pas envie que ça devienne un truc institutionnalisé ou, ou trop euh, avec des enjeux, etc. C'est euh, formidable. Mais si à un moment il y a besoin de soutien ou d'avoir des initiatives un peu plus académiques, eh ben, et ben voilà, vous, vous prenez contact avec moi ou les collègues. Un dernier mot pour vous dire que ben c'est super qu'on ait eu cet atelier. Vous avez peut-être certains pu, peut-être, je ne sais pas trop, assister peut-être un petit peu au, au, à certaines présentations. Il y a des choses avec Wikimédia aussi qui sont très porteuses, très intéressantes qu'on a vues aujourd'hui. Il y en aura encore demain, donc vous voulez simplement vous rappeler ça. Si vous êtes un peu disponible, si vous avez un peu de temps pour venir écouter demain, euh, n'hésitez ben pas à, à revenir et... Et, et puis voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je n'ai pas envie d'avoir de, le dernier mot. Donc, Qui est-ce qui veut dire au revoir à tout le monde Sinato, Raoul, Bill, l'un d'entre vous, tous les trois ensemble, je vous propose d'allumer vos micros et, et, de, et de dire au revoir tout simplement et à bientôt. Allez, je ne vois pas beaucoup de micros qui s'ouvrent, mais ce n'est pas grave. Je vous dis à bientôt. Euh, merci sinon, à non, le meilleur bien. point, à, à bientôt. bientôt et merci. À bientôt. Bye bye. Et à